Bienvenue dans cette formation sur les bases de données relationnelles. Nous allons parler de systèmes informatiques qui nous aident à gérer des données. Plus précisément, nous allons parler du modèle relationnel, qui est le modèle utilisé dans des logiciels commerciaux les plus répandus, comme celui d'Oracle, et des logiciels libres très utilisés, comme MySQL. Le modèle relationnel, proposé par TED Code dans les années 70, est basé sur des tableaux à deux dimensions. Nous allons présenter trois langages pour exprimer des requêtes. D'abord, le calcul relationnel, qui a été inventé par des mathématiciens au XIXe siècle, puis l'algèbre relationnelle qui est au cœur de l'évaluation des réponses, et finalement SQL, qui est devenu le langage informatique standard pour interroger les systèmes relationnels.